Peut-on s'accompagner au piano lorsque l'on est chanteuse ou chanteur et qu'on ne connaît pas forcément la musique On va voir ça aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être avec Marion de la chaîne YouTube des chansons au bout des doigts. Salut Marion, comment ça va Salut Antoine, ça va super bien. Et toi Oui, très bien, merci. Euh, Marion, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais voilà, Tu as une chaîne YouTube, euh, tu es musicienne voilà. Alors en fait, euh, j'ai 25 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube sur le piano euh, depuis un an. Et euh, pourquoi j'ai lancé cette chaîne C'est parce que je suis euh, musicienne, chanteuse et pianiste. Je me produis sur scène depuis euh, que j'ai 16 ans. Et j'en fais aussi mon métier parce que j'enseigne le piano dans mon école de musique depuis trois ans. Donc euh, je voulais mettre ça à profit euh, et enseigner le piano au plus grand nombre. Cool euh... J'avais une petite question, Marion, c'est que voilà, on dit euh, le piano, s'accompagner au piano, mais euh, une guitare, je trouve que c'est presque plus facile à, à trimballer. <rire> ah, moi, j'ai pas la place de mettre un piano, un piano à queue chez moi. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui Comment on peut faire C'est pareil, j'imagine, ça coûte cher un piano. Est-ce qu'on a des, des solutions euh, que tu pourrais nous proposer Ouais, complètement. En fait, on a de la chance parce que maintenant, les pianos, bon, euh, on en a pour tous les prix. On peut très bien en choisir un en entrée de gamme, si on a un petit budget, entre 100 et 150 euros. On pourra aussi en avoir en milieu de gamme 300-400 euros, euros, et puis après on peut bien sûr monter en gamme. Ce qui va changer c'est le, le toucher, mais quand on veut s'accompagner et s'initier au piano, on peut déjà démarrer en bas de l'échelle et se faire plaisir. À faible coût en fait, c'est top. Et du coup, euh, pas besoin de piano, euh, piano à queue parce que à ce prix-là, euh, les pianos, on les met sous le bras, euh, on les met dans l'armoire, enfin bref, ça prend pas de place du tout. Ouais. Vous voyez, c'est comme aussi transportable qu'une euh, guitare, c'est dans les mêmes gammes de prix, 100-150 euros, hein, tu disais, euh, on peut déjà ouais, avoir un premier ouais. clavier. Donc euh, aujourd'hui, voilà, si, euh, si vous vous dites, euh, bah, euh, j'ai pas. Euh, j'ai pas assez d'argent ou j'ai pas assez de place. Finalement, vous voyez qu'on a des solutions. Donc, le piano est tout aussi pratique que la guitare à, à, à trimballer ou installer, euh, ou installer chez soi. Euh... Une super astuce qu'on ne pense pas souvent, c'est d'utiliser le bon coin. Parce que les gens, euh, surtout vers la, la fin de l'année, euh, ceux qui veulent arrêter le piano ou qui ont changé de, changé de piano, eh ben, ils les revendent sur le bon coin. Et du coup, bah, pour des fois 80 euros, j'ai eu des élèves qui ont eu un, un piano qui en valait peut-être 200 ou 300. Donc... C'est quand même <rire> super confortable. Ah oui, donc ça, c'est oui. une super astuce, Marion. Ça veut dire que ouais. fin juin, début juillet, par exemple, il y a des gens Exactement, qui vont peut ouais. changer de piano et qui vont vendre sur le Bon Coin leur, leur, ancien, leur ancien clavier. Oui, tout à fait. Ouais. Donc euh, Même jusqu'à septembre, ouais, septembre, octobre, on peut regarder. Euh, ouais. Parce qu'il y a aussi les écoles de musique qui revendent leur ancien piano, qui changent le modèle. Euh, oui, ouais. excellent. C'est super. Excellent, super <rire> astuce. Euh, Marion, j'ai... J'ai autre chose, moi, c'est que euh, enfin, je sais que souvent voilà, au conservatoire, par exemple vers chez moi, si je veux apprendre le piano, euh, on me dit ben, OK, pas de souci, mais d'abord, tu vas commencer par deux ans de solfège. Et puis ben, après, quand tu auras bien compris euh, le début de la théorie musicale, tu pourras euh, jouer du piano. Alors, du coup, moi, je me dis, c'est quand même un petit peu... Euh, c'est pas très engageant quand on est chanteur ou chanteuse et qu'on voudrait juste s'accompagner comme ça euh, parce que le but, c'est quand même de pouvoir chanter. On n'a peut-être pas forcément envie de, de faire autant d'années de solfège. Est-ce qu'il y a d'autres solutions enfin, Est-ce qu'on peut vraiment faire euh, autrement Oui, complètement. Ouais. On... En fait, ça me fait penser à mes élèves qui viennent se présenter à mon école. Ils disent comme, comme ce que tu viens de dire. Euh, bah, je veux bien commencer le piano, mais par contre, <rire> si on pouvait éviter le solfège... <rire> Donc, c'est pour ça que moi j'ai mis une, place, une, une technique en place, c'est un système de, de couleurs pour déjà s'orienter et se, enfin, pouvoir visualiser ses touches sur son clavier sans avoir besoin de, de faire le solfège. Après, euh, le solfège, je pense qu'il faut aussi ne pas en avoir peur parce que c'est un langage de musicien et euh, bah, c'est comme si on allait en Angleterre et qu'on ne parlait pas du tout la langue. C'est quand même bien d'avoir un petit peu de vocabulaire pour comprendre un peu les panneaux publicitaires, les directions, les gens qui nous parlent. Donc, moi, je les a, enfin, au lieu de faire deux ans de solfège, comme tu dis, je commence par les couleurs et puis c'est des, des petites notions, que, des petites clés, comme je dis, que j'enseigne pour, pour, pour devenir musicien, en fait. Donc, et puis, au fur et à mesure, de toute manière, ça peut suffire pour, pour débuter le piano. Après, le, celui qui vraiment se trouve passionné par l'instrument, de, enfin, de fil en aiguille, il va être amené quand même à. à à maîtriser le solfège, mais ça fait pas mal, <rire> ça se passe très bien. <rire> et puis, c'est certainement plus motivant aussi quand tu commences déjà à jouer, de, vouloir, de, de, fin de, de pouvoir comprendre ce que tu es, en, voilà, train de, que es ouais. en train de faire, mais aussi parce que tu peux l'entendre. C'est vrai que c'est ouais. différent que de dire on va faire deux ans de théorie et puis après, voilà. euh, après on passera à la pratique. Ouais. c'est tout à fait ma pédagogie. Euh, on apprend le piano déjà par des chansons, donc euh, voilà, si vous arrivez à une séance, euh, moi, je vous propose d'apprendre apprend tel morceau et puis à travers euh, ce morceau, euh, je vais vous montrer comment on va le jouer. Euh, et je vous expliquerai bah, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi on le joue, euh, mais tranquillement, pas, pas de prise de tête, vraiment du plaisir de la musique. quoi. <rire> <rire> cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les amis, je crois que Marion est ouais. en train de nous, de nous convertir là, pour apprendre à jouer du piano. Mais euh, à mon avis, il y a quand même Anguille-sous-Roche. Euh, Marion, on va quand même être obligé de se taper des gammes horribles avec le piano. <rire> non on ne peut pas apprendre à jouer sans faire toutes ces gammes, si bah si, en fait, parce que bah si vous suivez Antoine, c'est que vous êtes chanteur. Et en fait, pour être chanteur, on n'a pas forcément besoin de gamme, du moins pas du tout au début. Ce qu'il vous faut, c'est des accords, en fait. Des accords, c'est ce qui va vous permettre de, de suivre une chanson, qui va vous permettre de trouver de poser votre voix, qu'elle soit juste par rapport à votre chanson. Donc les gammes, c'est bien pour se délier les doigts. Il faut le prendre plutôt comme un jeu pour que bah, vos doigts se placent bien sur les touches. Mais pas, euh, non je ne vous ferai pas de la, des gammes barbares, euh, <rire> non, non, pas besoin de ça. <rire> cool, donc oui, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour, euh, pour euh, se muscler les doigts, pour la dextérité, voilà. pour, euh, pour assouplir tout ça, mais on peut, on peut déjà commencer à, voilà. à prendre des accords quoi, dès, dès le départ. Exactement. En fait, les gammes, il faut se dire que… Euh, moi déjà, j'en montre souvent une ou deux, c'est pour être à l'aise. voilà. Pour euh, se, se balader sur le piano euh, sans être <rire> obligé de. Ouais. Parce qu'en fait, on. Ouais, ouais c'est ça. Cool. Mmh. Alors, les amis, euh, Marion nous a déjà partagé des, des, des super astuces et j'ai encore des questions à lui poser. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir bien, toutes les semaines de nouveaux conseils. Vous voyez, là, je m'adresse à des spécialistes pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous aider au maximum. Euh, Marion, alors bon, ok, j'ai compris, pour euh, moins de 200 euros, je vais pouvoir euh, euh, à, faire l'acquisition d'un clavier. Euh, cet hein? été en plus, ce sera la, la bonne période parce qu'il y aura pas mal d'occasions sur, sur le Bon Coin. Euh, j'ai compris que je, tu vas pas me casser le cerveau avec du solfèges <rire> pendant trop longtemps. Enfin, euh, on allait pouvoir démarrer euh, rapidement, mais... Moi, par exemple, tu vois, si je prends une chanson française, je sais que voilà, euh, euh, on a euh, Luan, on a Claudio Capéo. Par exemple, si on prend son titre là, euh, « Riche euh, », ça, je sais que j'ai des chanteuses, des chanteurs qui aiment ces morceaux-là. Com en combien de temps, finalement, euh, avec tes conseils, ils pourraient euh, déjà jouer bah, voilà, un morceau de Luan ou de Claudio Capéo pour pouvoir s'accompagner Alors, combien de temps il faudrait on va dire euh, ça dépend de, de la comment dire du temps qu'ils vont passer à le jouer mais souvent il faut ouais, déjà au bout de la première séance normalement on a des résultats parce qu'en fait euh, ce qui est bien quand on s'accompagne c'est qu'on joue des accords et les accords c'est des, des empreintes euh, c'est une empreinte qu'on se déplace donc une fois qu'on a compris les mouvements et justement à l'aide des couleurs euh, qu'on a mémorisé l'enchaînement des couleurs bah, normalement ça va assez vite et déjà normalement au bout d'une séance on commence déjà à, à se faire plaisir quoi qu'on soit parfait une petite semaine oui, une petite semaine tranquille. Alors ça veut dire que, euh, admettons par exemple qu'une personne soit en train de regarder cette vidéo, euh, je ne sais pas, aux vacances de La Toussaint, par exemple, au mois de novembre, ouais. mais ça veut dire qu'avant Noël, de sûr, elle pourrait par exemple imaginer jouer ce morceau pour sa famille euh, en s'accompagnant euh, et en chantant. La Toussaint, jusqu ah, oui, complètement, oui. Ah, ouais. enfin, moi, c'est ce que je propose euh, par exemple à l'école et euh, dans ma formation. Euh, les élèves, ils, ils cliquent sur euh, « Let it be », les Beatles, ouais. et normalement, au bout de 10 minutes, euh, ouais, ils savent déjà, les... déjà enchaîner les accords. Excellent. C'est royal. Ça, c'est très, euh, <rire> très motivant. Mais alors, du coup, ouais. euh, euh, enfin, parce que là, ce que, ce que tu nous expliques, ça… Ça casse un petit peu les mythes où euh, un piano ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place, c'est très long à apprendre et finalement là on voit euh, à, à travers ce que tu nous dis que assez rapidement on peut obtenir des résultats, qu'on n'a pas besoin d'être richissime pour pouvoir euh, faire l'acquisition d'un piano et euh, donc ça c'est très motivant mais c est, c est, ça veut dire que toi tu as mis en place une, ta méthode, quelque chose qui justement est plus facile parce que euh, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut X années, X années euh, Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à, obtenir, à faire obtenir à tes élèves ces résultats euh, aussi vite eh ben, En fait, c'est parce que j'ai commencé justement avec les deux ans de solfège et, euh, et j'en ai bavé beaucoup. Euh, ben, j'ai commencé tôt, j'avais 5 ans. Et euh, du coup, euh, les premières années, on est content, c'est nouveau. Mais après, on n'a ben, on plus trop envie d'y aller parce que trop de théorie, trop de solfège. Et c'est quand j'ai plus tard... Euh, on va dire vers 16 ans, entre 16 ans et 18 ans, euh, quand j'ai commencé à faire de la scène, je voulais absolument chanter, et je me suis dit, "Bah mince, je sais faire du piano, euh, j'aime pas lire le solfège, ça, ça me rebute, mais il euh, y a forcément euh, des outils qui vont me permettre de, de m'accompagner. Et donc, en fait, j'ai pris plein de morceaux, je les ai un peu étudiés, et je les ai surtout joués sur scène, et j'ai constaté qu'en fait, euh, c'était des, des mécanismes, dont les accords, par exemple, qu'on utilisait tout le temps, et euh, j'ai remarqué qu'il y avait des, des accompagnements en fait c'est euh, ces accords qu'on va jouer avec différentes euh, rythmiques pour euh, justement varier les styles de chansons qu'on veut faire et ces différents accompagnements eh bien comment dire ils vont vous permettre de jouer euh, pff, des milliers de chansons en fait parce que ce sont toujours les mêmes ce qu'on change c'est euh, les accords euh, l'accompagnement qu'on choisit mais une fois qu'on a ces deux ingrédients et eh ben en fait on peut déjà on peut déjà, euh, déjà s'amuser donc c'est c'est ce que j'enseigne pour qu'on puisse accéder plus facilement en fait, euh, à la musique. Donc ça veut dire que finalement, en utilisant ta méthode, non seulement on va pouvoir apprendre euh, rapidement des morceaux, mais finalement, ça ne va pas se cantonner à un ou deux morceaux, puisque finalement, il y a des choses qu'on va oh. pouvoir copier-coller, entre guillemets, sur, euh, sur d'autres morceaux. Exactement, oui. Ouais, ouais. voilà, c'est tout bah, à fait ça. Ça, c'est très, très encourageant ouais. pour vous, amis chanteuses et amis chanteurs. Merci euh, vraiment, euh, Marion. Euh, pour euh, voilà, d'avoir euh, accepté cette, euh, cette interview. Les amis, si vous souhaitez aller plus loin au niveau du piano, si vous voulez vous accompagner, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Marion sur sa chaîne YouTube des chansons au bout des doigts. On va vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez, euh, vous pourrez donc vous cliquez en dessous et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Euh, voilà, Marion, elle, elle va vous expliquer plein de... comment faire plein de morceaux rapidement, plein d'astuces, plein de tutos, et puis elle a aussi des, des formations. Donc vraiment, allez voir ce que fait Marion. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine <rire> vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao. Merci Antoine.